Hello, salut les copains, salut Christophe, Jean. Euh, alors, écoutez, ce Bonjour. soir pour moi, je vais te donner la parole tout de suite, Christophe, Jean, Christophe, Jean, pardon. Je suis très ému. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que depuis tout petit, j'ai un drôle de rapport avec les Templiers, en fait, comme si je sens que j'avais été un Templier. Tu sais, on a tous un peu ça dans la tête. On, parfois, on pense qu'on a été réincarné, etc. Et je t'avoue que je suis complètement bouleversé d'être face à toi ce soir. Parce que je sais que je vais apprendre mille choses. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce monsieur, mesdames, messieurs, a vécu un véritable parcours initiatique euh, à la découverte du secret des Templiers. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Alors bon, il faudrait 25 émissions, mais je pense qu'on va déjà parler de deux ou trois choses très importantes, comme le nombre 666, l'importance de la France aussi dans, dans ce message qu'ont laissé les Templiers. Euh, voilà, j'ai été un peu long. Je, christophe Jean, merci encore. Fievé, Sion, euh, je te laisse te présenter si tu veux bien. Oui, bien écoute, merci de m'accueillir, christophe dans, dans ton émission. C'est vrai qu'il en faudrait sans doute un paquet pour pouvoir donner des tas d'éléments. Alors, me présenter, j'ai un parcours assez atypique et diversifié. J'aime bien le résumer en une expression un ou deux. Je un cartographe, un cartographe des, des complexités humaines. Euh, voilà j'ai un passé de, de, de thérapeute d'enseignant de, de formateur de psychosociologie de psychopédagogie et psychologie et euh, donc ça ça m'a amené à faire pas mal de recherches sur le fonctionnement humain et alors contrairement à trois mois ce c'est pas depuis tout petit euh, ça m'est tombé dessus euh, il y a quatre ans 4 cinq ans après un autre événement qui est aussi m'est tombé dessus sur en canalisation, un ouvrage pendant trois mois, et c'est ça qui a complètement bousculé mon existence, qui m'a amené à tout lâcher. Voilà, j'ai vendu la maison, j'ai arrêté mes activités, je ne savais pas du tout ce qu'elle m'arriver après cet ouvrage-là, et c'est là que l'univers m'a mis à petit à petit sur la piste de ce trésor des Templiers parce qu'effectivement on peut considérer que c'est notre trésor spirituel, un testament spirituel. Et donc depuis quatre ans, ben, j'ai parcouru la France en long, en large, en travers, en diagonale pour aller sur l'ensemble des lieux, pour vérifier mes hypothèses de travail sur carte, pour m'imprégner des énergies et puis après évidemment des recherches historiques pour valider tout ça dans l'histoire, dans la géographie. Et je me suis penché de l'entendre sur les les sciences occultes, et tout ce qui pouvait avoir avec ça. Mais euh, voilà, ça m'est vraiment tombé dessus il y a, il y a à peine 4 ans. Oui, tu as, tu as même eu affaire au hasard, <rire> en est-il <rire> un Oui, avec, avec un majuscule. <rire> j'ai beaucoup de respect pour le hasard, vu, vu tout ce qu'il m'offre comme cadeau, euh, et puis toute la, la cohérence des différentes choses euh, qu'il me propose de vivre, la musique, euh, synchronicité, rencontre tout à fait étonnante. Euh, non, non, j'ai un, un respect énorme pour le hasard, qui évidemment n'en est pas un. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ton, tes travaux, en fait tes découvertes, ça concerne les sciences humaines, l'histoire, la géographie sacrée, le symbolisme, l'ésotérisme, le rôle de la France dont j'en parlais tout à l'heure, puis les aspects personnels aussi justement avec le hasard qui, qui est très inspirant et insistant chez toi. Donc aujourd'hui, si tu veux bien, on, on va parler de, de, de la géographie sacrée, de ce fameux chiffre aussi. Et puis du rôle mm -hmm. de la France, je trouve que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Est-ce que ça te convient Parfait, parfait, parfait. On commencer le programme par un angle qui est sans doute le plus et C'est ce qui a été dessiné sur la France, effectivement. Dessiné virtuellement, bien entendu, et sous forme de géographie sacrée. Donc, on va retrouver... Sur la France, les grands symboles, hein, grands symboles à la fois de l'évotérisme et des religions monothéistes, et c'est ça que hasard m'a permis de, de trouver. Alors je dois quand même rendre hommage à, à un auteur, qui est celui qui m'a mis sur la piste, tu sais. un monsieur qui s'appelle euh, Michel Christian Soulier, et qui il y a quelques années a fait un petit fascicule euh, qui s'appelait Le Christ sur la France. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo de lui il y a cinq ans, six ans. Et il présentait son hypothèse. Et j'ai retenu dans son hypothèse l'histoire d'une scène de crucifixion qui serait dessinée actuellement sur la France. Euh, bon, ça m'avait un petit peu intéressé à l'époque. J'avais surtout noté qu'il parlait d'une distance de 670 km euh, entre euh, la grotte de Lourdes et euh, le Sacré-Cœur de Montmartre, et également entre la grotte de la Sainte-Baume, le Sacré-Cœur de Montmartre les 670 km m'avaient un petit peu interloqué, mais bon, c'était arrêté là. Et puis, euh, voilà, euh, un petit peu plus tard, un an et demi, il m'arrive d'être et cette vidéo me revient en mémoire, et c'est grâce à ça que je vais me dire, mais oh, la croque, 670, il y a un truc bizarre, euh, il faudrait peut-être aller chercher du côté du 666, et à partir de là, tout est, voilà, j'ai mis le doigt sur la clé du code, et euh, ben effectivement, les deux premiers 666 que j'ai trouvés, c'est 666 km 2006 de la grotte de Lourdes à la pointe est de l'île de la cité à Paris. Euh, et puis de la, la grotte de la saint un peu plus bas, un lieu qui s'appelle la Magdala, également 666 km 2006 de la pointe euh, est de l'île de la cité. Donc à partir de là, il y a quelque chose d'étonnant et j'ai commencé à chercher si je ne trouvais pas d'autres choses, et j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé douze et après il y avait des altitudes également de 666 mètres. Donc euh, au final, euh, ben, il n'y avait pas de hasard. Mais ces douze lignes, je les ai trouvées franchement à, à force d'intuition, à force de, de recherche. Et, et franchement, merci à ce monsieur. Simplement, il s'est trompé au niveau de, de l'axe horizontal. Mais c'est lui qui m'a fourni l'axe horizontal de cette croix, de cette première croix dessinée sur la France. Il y en a une seconde. Évidemment. Donc, il parle de ce qu'on nomme moi la croix des rois. moi, il y a une croix qui a été faite euh, par les rois de France, en fait, envisagée, euh, réalisée par les rois de France, dans des, des monuments religieux, donc les grandes cathédrales et les abbayes, Et il y en a une seconde, et ça, c'est celle des Templiers. Euh, et elle ne passe pas du tout dans les monuments. Elle passe dans des lieux dits, dans des bongades, dans des propriétés qu'ils ont achetées, qu'ils ont renommées pour pouvoir construire un, un, un message initiatique à travers les noms des lieux. Voilà un petit peu comment ça m'est arrivé. Ça là. Je suis un peu embêté avec ton micro. <rire> On a ah. un son qui, est, qui mériterait d'être vraiment mieux. Alors, veux le ou veux le Est-ce que tu veux simplement tester le micro de ton ordi Parce que je pense que ton micro est trop puissant. D'accord. Désolé, mesdames, messieurs. Je vous mets le, bon, j'y suis, voilà, le site, de Christophe, avec tous ses bouquins. Donc, Message de l'âme du monde est un livre qui a été écrit comme ça, un message instantané, quoi, venu de là-haut, et tous les, les trois autres sont, concernent les Templiers, évidemment. Bon. <rire> Tu nous parlais donc de ces 670 km qui en fait t'ont posé des questions, tu t'es dit tiens 666 c'est pas loin, et là tu es tombé sur un truc de dingue. Oui oui, effectivement, et de fil en aiguille, donc j'en ai trouvé plusieurs de lignes comme ça. Alors évidemment, moi j'étais comme le grand public hein, avec cette idée que le 666 était euh, le chiffre de la bête, donc un chiffre négatif. Et puis bah, après, bah, je me suis un petit peu penché sur la question et, et euh, évidemment j'ai interprété différemment le, le verset de l'Apocalypse de Saint Jean. Et à partir de là, j'ai compris que le 666 en fait faisait référence à la mathématique babylonienne, la Bête pour Saint Jean, celui qui écrit l'Apocalypse, il, il est juif à l'époque. Et Babylone c'est la Bête. Hein, Babylone c'est Nabucodonosor euh, qui a généré l'exil du peuple hébreu à Babylone. Donc, euh, quand il nous dit dans le, le verset complet euh, « euh, Ici commence la sagesse euh, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et c'est 666 et c'est un nombre d'hommes », il nous parle bien de sagesse, d'intelligence, de calcul et de nombre d'hommes. Le grand public n'a gardé que le nombre de la bête c'est 666. Et donc, cette clé du code, quand on comprend ça, on dit « mais qui pouvait être la bête pour, pour Saint Jean, qui à l'époque n'était pas saint et qui n'était pas chrétien, il était juif euh, ?» Eh bien, c'était évidemment Babylone. Et donc, euh, bah, je me suis penché, pareil, le hasard m'a fait rencontrer quelqu'un qui était versé dans les mathématiques babyloniennes et qui m'a fait comprendre que bah, le système de mathématiques, le système de calcul à Babylone, euh, il est sexagésimal. C'est-à-dire que leurs unités, c'est six, nous c'est un, eux c'est six, leur dizaine, chez nous, c'est 10, eux, c'est 60, et leur centaine, c'est 600. Donc, quand tu additionnes les trois chiffres, tu as qui représentent en fait la totalité, l'unité, on obtient 666. Donc, en fait, Saint-Jean faisait référence à ce qui valait la totalité, l'unité à Babylone. Et à partir de là, c'est pour ça qu'il nous parle de sagesse, d'intelligence et de calcul. Ce qui explique que ben, voilà le, le chiffre pour ceux qui ont créé ces, ces symboles sur la France n'était pas du tout... Un chiffre négatif diabolique mais c'était le chiffre qui symbolisait la totalité voilà et donc ce qu'ils ont inscrit sur la France est complètement lié à l'apocalypse de Saint Jean et c'est sans doute pour ça qu'ils ont pris ce, ce chiffre là comme référence oui d'ailleurs c'est incroyable parce que tu as découvert que grâce à ce chiffre là et ces points qui se rencontrent et qui font des formes et eh bien on a les, les trois croix des trois religions alors, on a deux croix. Donc, il y a une croix qui est un petit peu plus petite, qui en prend, prend l'espace de ce qui était le royaume de France, enfin, en tout cas, ce que Philippe euh, Auguste, Philippe II Auguste, a voulu euh, faire comme son royaume. Donc, les extensions du royaume de France par Philippe II. Ça, c'est la croix, ce que je nomme la croix des rois. Et après, et les étoiles y a aussi, pour... pardon. Oui, oui, pardon, vas-y. Ouais, tout à fait. Alors, ça, c'est le deuxième message. L'étoile à cinq branches et l'étoile à six branches on va les trouver avec les lignes formées par euh, ce que je nomme l'arbre de vie des Templiers. Donc les, les rois, en fait, la, la croix se limite euh, au royaume de France du moyen du XIIe siècle, hein, à peu près 180, les conquêtes de Philippe II. Et les étoiles, la deuxième croix, euh, l'arbre des Sophirotes, l'arbre de vie de la cabale, euh, ça c'est plutôt des, ce que j'ai interprété, des lignes qui sont dessinés par les Templiers à travers les propriétés et les exploitations qu'ils ont nommées. C'est incroyable, donc ça, ça, ça serait ça le, le secret des Templiers, non Alors, pour moi, oui, bien entendu, c'est ça. Avec Alors, le grain, oui, mais c'est autre chose encore, c'est autre chose encore. Oui. Non, il y a un lien évident. Alors là, mes recherches historiques, au départ, ma formation, c'est juriste et criminologue. Donc, mon, mon cerveau de criminologue s'est mis en route en mode enquêteur. Donc moi je cherche les éléments factuels, euh, bien entendu il y a, il y a de l'interprétation à un moment, mais tout ce qui était euh, géographique et, et historique, euh, j'ai vraiment des éléments factuels. Et le lien avec le Graal, on va le retrouver à travers les personnages qui ont commandité les légendes du Graal, on va se trouver par la cour de Troyes, à la ville de Troyes en Champagne, et euh, c'est euh, la cour où était donc euh, Marie de Champagne, Marie de France, hein, qui avait des, des troubadours, des écrivains à sa cour. Et c'est le comte de Flandre qui s'appelait Philippe d'Alsace. Hein, bon, son nom n'indique pas qu'il était comte de Flandre, mais c'est lui qui va commanditer à Chrétien de Troyes l'écriture euh, du premier roman du Graal. Et donc ce roman du Graal, euh, il est écrit dans la ville qui a vu naître les Templiers. Et donc là, sous la coupe, sous les hein, de la comtesse de Champagne. Et les Templiers, eux, sont nés, euh, soixantaine d'années auparavant, euh, sous l'initiative du premier comte de Champagne. Donc là, on a des liens entre des personnages, entre des lieux, qui permettent de se dire que, euh, on a une lignée, une filiation entre l'ordre du temple dès son démarrage et celui qui va écrire la première légende du Graal. Et en allant plus loin, on va trouver des tas de détails, et puis notamment dans la deuxième légende du Graal, celle qui a été écrite plus tard, vers 1200, par un Allemand, Wolfram von Eschenbach, lui nomme clairement les Templiers comme étant les gardiens du Graal. Alors, bon, évidemment, je me suis penché sur toutes ces versions hein, des légendes du Graal, et euh, en faisant des parallèles et en cherchant les éléments qui sont dans la littérature, et sur la géographie sacrée et dans l'histoire, en reliant tout ça, on se rend compte que c'est probablement du Graal dessiné sur la France, parce qu'au milieu de toutes ces lignes, il y a aussi l'interprétation euh, possible de la forme d'une grande coupe. Euh, et, et cette grande coupe correspond évidemment à un graffiti assez connu, Si Tu connais l'histoire des Templiers, tu as dû entendre parler du graffiti de la forteresse de Dôme, en Dordogne. Et on appelle ça le graffiti du Graal. Parce qu'en fait, c'est mmh. un graffiti qui a été gravé sur la pierre par les templiers qui ont été arrêtés donc, euh, entre 1307 et 1312. Hein, il y a une soixantaine de templiers qui ont été emprisonnés là-bas. Et ils ont laissé des graffitis gravés sur les murs. Et dans ces graffitis, il y a donc ce que l'on nomme aujourd'hui la, la coupe du Graal. Et comme par hasard, ce sont les lignes que l'on peut voir dessiner virtuellement sur la France. Donc il y a une correspondance évidente. C'est incroyable parce que pour nous le graal c'est le sang du Christ enfin c'est la coupe qui reçoit le sang du Christ. Alors euh, ça c'est ouais c'est une évolution parce que ça n'est pas ça. Le... Que... Oui. Ouais. Toi ce que tu ça as l'air de, de... Oui, ce, que, écoute. Ce, que, ce que ce que tu as découvert c'est que en fait le graal c'est c'est sur la France et euh, le graal est à l'intérieur de nous. <rire> ça, ça, alors, la signification du message, alors là on rentre dans les interprétations, ce que j'ai évoqué jusqu'à présent c'est du factuel, ce sont des lieux, oui, oui. Ce sont des distances, tout ça c'est factuel, c'est parfaitement vérifiable. Après il y a les interprétations qu'on peut donner à chacun des lieux, au fait qu'il y a une succession entre ces lieux. Donc là on rentre évidemment dans l'interprétation du chemin initiatique. Et là, ça c'est l'interprétation du Graal, donc de ce cheminement intérieur, de ce Graal qui est en nous là, évidemment, chacun pourra débattre de mon interprétation et avoir ses propres interprétations, mais là, je te rejoins, le Graal, c'est quelque chose qui nous est intérieur. Le fait que ce soit devenu la coupe qui a reçu le sang du Christ, ça, c'est une récupération qui a eu lieu à partir de 1210, c'est-à-dire après les deux premières légendes. Dans la légende de Chrétien de Troyes, on ne nous parle pas du sang du Christ, d'accord On ne nous parle même pas d'une coupe Voilà. On emploie le mot « Graal » pour la première fois, il apparaît pour la première fois en euh, 1280, hein, donc euh, Perceval ou le comte du Graal, mais on ne sait pas que c'est une coupe. C'est un objet qui sert à apporter la communion. Donc ça peut être un plat, ça peut être une coupe, mais c'est pas précisé. Et chez Wolfram von Aschenbach, donc la deuxième légende, là où il est dit que ce sont les Templiers qui sont les gardiens du Graal, il nous parle d'une pierre, il ne parle plus d'une coupe. Et, alors, et cette pierre, il porte un nom, et, et alors là le nom pareil il faut rentrer dans des détails précis, hein, une, ça s'appelle l'Apsit Exilis. Et dans la littérature moyenâgeuse, je vais trouver des indices qui vont me ramener à ce mot Exilis euh, et à la traduction, à, la, à une compréhension différente. Ça nous ferait aller trop loin dans les détails ce soir. Mais le, ce sont euh, ensuite, c'est un auteur qui s'appelle Robert de Boron, ou un moine cistercien, qui ont fait euh, du Graal, du mot Graal, la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Ça, c'est à peu près euh, 1310, donc c'est après. Donc le mot « initial euh, », ça n'a rien à voir avec la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Par contre, c'est ça qui a été gardé, pourquoi Parce que l'Église de Rome a bien entendu compris que derrière les deux premières légendes du Graal se cachait un enseignement traditionnel, une initiation et peut-être pas tout à fait catholiquement correcte, et à partir de là, ils se sont dit, comme cette légende marche bien, euh, il faut qu'on la récupère. Et c'est là que c'est devenu seul, la coupe qui a reculé. D'accord. Donc c'est lié aussi avec le fait que toutes ces découvertes nous ramènent à, à notre intériorité, à tous. C'est pour ça que j'étais vraiment enchanté de, de t'entendre. Parce que je pense que ton message peut, peut faire du bien dans ces temps difficiles. Et Alors, et là, l'univers m'a permis de relier euh, ces découvertes avec mes travaux antérieurs. Avec mes travaux antérieurs, hein, de, de, de thérapeutes, de, de, de formateurs, de développement personnel, accompagnement des individus et, et des organisations. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur euh, les, ce qui nous permet d'harmoniser euh, nos différentes fonctions psychiques, nos fonctionnements, nos énergies. Euh, et il se trouve que ce qui est dessiné sur la France, l'interprétation que j'en fais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui nous permettent de voir euh, quelles sont les, les, les différentes polarités qui doivent être réunies, dans quel ordre, euh, et c'est ça que les Templiers avaient déjà compris, alors avec un autre vocabulaire, dans une autre époque évidemment, euh, mais c'est exactement la même chose. Ils ont dessiné une cartographie du cheminement intérieur qui va donc du nord au sud en passant par un certain nombre de lieux. Il y a une quarantaine de lieux. Et la succession des noms des lieux permet de façon évidente de se rendre compte que le point essentiel déjà, c'est la rencontre du masculin et du féminin, masculin et féminin en nous, et également entre hommes et femmes. Et puis évidemment, le second point essentiel, c'est la rencontre de tout ce qui est terrestre et de tout ce qui est spirituel. Donc là, on a au fur et à mesure des différentes étapes, des différents lieux, la compréhension de de, de ce cheminement nécessaire à l'intérieur de nous. C'est ça qui a été écrit sur la France. Extraordinaire. Et, euh, et tu as fait le lien aussi avec les druides, je pense, avec euh, Alors oui, parce des, que... des religions euh... antérieures, des croyances antérieures oui. Oui, parce que les quatre points extrêmes de la grande croix dessinée par les temples, donc virtuellement, c'est du dessin virtuel bien entendu, les quatre points extrêmes sont aux quatre extrémités, donc est, ouest, nord, sud de la France actuelle. Un petit détail près pour le nord, puisque les frontières de France ont évolué après. Mais Et ce sont des anciens lieux druidiques. Il y a un lieu où il y a un dolmen, il y a un lieu qui porte un nom celte, et il y a un lieu qui était dédié à la déesse mère de toutes les eaux. Alors en Alsace, le village aujourd'hui s'appelle Moturn. qui fait référence à la mer, hein. mais avant c'était Matra, c'était la déesse celte de toutes les eaux. Donc c'est un lieu celte dédié à la déesse de toutes les eaux. À l'opposé, on a le village de Locriste, donc là on est en dessous du conquet en Bretagne, donc c'est le point le plus extrême à l'ouest de la France, un tout petit peu en dessous du conquet. Donc on sait que ce village de Locriste, a été créé par les Templiers, ça c'est attesté, c'est avéré. Et la plage qui est là, qui forme l'extrémité de, de, de cet axe horizontal, s'appelle Port et en breton c'est le port de la lumière, ou le port de Lug, Lug étant euh, le dieu la, la, le dieu de la lumière, hein, chez les Gaulois, chez les Celtes, qui a donné Saint-Luc chez nous. Et tout en bas on a un dolmen, un dolmen qui s'appelle aujourd'hui Na Christiana, et donc qui est a priori dédié à la déesse Anna, ou Dana, qui est devenue christianisée Sainte Anne. Et en haut, bon, c'est un petit, un petit détail. C'est également une appellation celte Mais là, pareil, il faut rentrer dans les détails pour avoir. Mais donc, il y a des lieux celtes qui ont marqué bien avant le christianisme euh, ces quatre extrémités. Donc, les Templiers, soit inconsciemment, soit consciemment. Je, je ne peux pas dire si euh, les informations ont circulé à travers les humains ou si c'est par intuition. Euh, là, je n'en ai aucune idée. Euh, mais en tout cas, ils ont repris des lieux qui étaient posés par euh, la tradition celte. Oui. Et ça veut dire qu'au niveau du calcul, tout ça, c'était des, des champions, quoi. C'était des, des. Alors, oui. Ou alors, ils ont été inspirés par la grâce divine. Ou... <rire> les, que... les deux hypothèses sont possibles. C'est-à-dire que compte tenu de la façon dont moi, j'ai été amené à découvrir tout ça, euh, c'est très clair que je suis obligé d'admettre qu'il y a un au-delà de nous euh, et que cet au-delà de nous me, me, me pilote, me guide, m'emmène. Me, moi, mon, mon seul travail, c'est d'ouvrir le nez au vent et de suivre mes intuitions. Euh, mais euh, peut-être euh, les Templiers ont-ils fonctionné comme moi et se laissaient porter par leurs intuitions, par leurs inspirations. Donc euh, après, il y a quand même tout un travail hein, de, de, de réflexion, de calcul, euh, d'érogation de, de mm -hmm. sur les significations. Mais oui, euh, là, j'ai pas la réponse absolue. Mais vu ce qui m'arrive, il n'est pas impossible que eux aussi aient été inspirés par quelque chose qui nous dépasse. Mm -hmm. Et quand tu allais, euh, étant justement dans cette quête, en plus étant quelqu'un d'inspiré, hein, euh, quand tu allais sur les lieux, qu'est-ce que tu sentais des, c'est des lieux forts théoriques. Il ah. euh, y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a des lieux telluriques, ouais. euh, mais pas ouais. tous. Non, pas tous. tous. La charge, donc, il faut vraiment distinguer entre ceux qui ont une charge énergétique, une charge tellurique, et ceux qui sont juste chargés symboliquement, par le fait qu'ils euh, participent à ce, à ce grand message. Donc, il y, a, il y a vraiment les deux types de lieux. Alors, évidemment, à partir du moment où moi j'ai décrypté euh, ce, ce testament spirituel des Templiers, quand je vais sur un lieu qui est symbolique, bah, c'est c'est le fait que je me mets à, à méditer à partir de, des informations que j'ai, des interprétations que j'ai faites. Donc je pense que quelqu'un qui va sur ce genre de lieu exclusivement symbolique, sans avoir la connaissance de l'appartenance du lieu à un vaste ensemble, il bon, n'y a rien à ressentir de particulier, évidemment. Mmh. Mais euh, les, oui, il y a quelques lieux telluriques, mais ce n'est pas la majorité, en fait. Par contre, sur la Croix des Rois, donc celui qui passe, donc là, cette croix, hein, des grandes cathédrales et des abbayes, Là, a priori, ces lieux ont été construits sur des anciens lieux celtes également et qui, eux, sont telluriques Je pense par exemple à la cathédrale d'Amiens, à, à, au Mont-Saint-Michel, bien entendu, qui font partie du paysage. Donc là, il y a un certain nombre de lieux religieux dont on sait que d'entre eux ont repris hein, des, des, des anciens lieux de culte de D'accord. Et est-ce qu'ils ont laissé des écrits aussi euh, sur, sur ce qu'ils avaient découvert, sur ces ces croix, ces étoiles Alors ça, moi, j'ai des tas d'écrits euh, sur euh, on va dire, euh, les liens entre les personnages. J'ai notamment un personnage historique qui fait l'objet de plusieurs chroniques, mais il n'y a pas du tout d'aspect ésotérique dedans. Il euh, n'y a pas de référence à ce qui était dessiné sur la France. Il y a juste euh, des, des points de leur histoire, de ce qui leur arrive. Et dans cette histoire, on arrive à comprendre, en reliant différents écrits entre eux, euh, quel a été le rôle de, de différents personnages dans, dans cette euh, affaire-là. Et il y a un personnage qui est complètement sorti de l'histoire, euh, qui pour moi est à la source hein, de, de, de tout ça. Euh, c'est le personnage qui est d'ailleurs le, le, le seigneur de, de, de ce qui est aujourd'hui le centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France. Donc au départ, c'est un petit seigneur, par mariage, il devient vicomte de Bourges, il va vendre le vicomté de Bourges au, au roi de France, partir aux croisades, de là il va être fait prisonnier, et c'est là qu'il va obtenir un certain nombre d'informations. Et alors, je parlais tout à l'heure de l'Apsi Texilis, le hein, euh, nom du Graal, c'est Wolfram von Eschenbach. il se trouve qu'il y a une chronique euh, qui raconte la vie de ce personnage-là, et ce qu'il découvre euh, en captivité aux croisades, et ça s'appelle « La chanson des, des, des chétifs » et en latin c'est « Gesta exilis ». Donc cet exilis ça fait référence à ce personnage historique. Et, euh, donc là compte, il y a, en fait. il y a là des, des, des choses absolument avérées, écrites, simplement il faut faire les ponts, il faut relier toutes les informations entre elles. D'accord. Et alors tes, tes, tes, tes trois bouquins parlent donc de cette de cette quête que tu as, as faite, que tu as vécu et, et, et nous raconte d'une façon beaucoup plus étendue, explicite, ce que, tu, ce que tu nous dis là, en fait. Tout à fait. Il t'a fallu Le trois premier, tomes. Voilà. Ou... Voilà. Ouais, il y a trois tomes. Le premier donc, est consacré euh, donc, euh, au message des rois, euh, dans ce que j'appelle la croix des rois. Et euh, donc, y a, à, à chaque fois, hein, je raconte euh, mon récit d'aventure, un petit peu comment je découvre tout ça, les différentes étapes, les intuitions, les rencontres. Dans un deuxième temps, je décrypte, et dans un troisième temps, je fais quelques éléments d'analyse avec un petit peu de psycho et autres. Donc le premier tome, c'est la Croix des Rois, donc, euh, qui passe dans des monuments religieux. Le second tome, que j'appelle l'arbre de vie des Templiers, donc ça c'est consacré au testament spirituel des Templiers. Donc là, je décrypte également tout ce qui est autour du Graal, les, les, les grands symboles. Donc c'est dans celui-là hein, qu'il y a l'ensemble des symboles, les deux étoiles, le Graal, là celui des rois, c'est juste une croix avec deux axes euh, obliques qui vont au sein de femmes, donc Marie-Marie Madeleine. Et le troisième tome, par contre, lui, il est plus actuel puisqu'il fait le lien avec ce qui est en train de se passer. Euh, puisque pour moi, la situation actuelle, elle est liée à un fond occulte. Euh, et donc le troisième tome reprend un lien avec où est le millénarisme, le messianisme, euh, parce que ces deux œuvres euh, du Moyen-Âge, pour moi, sont liées euh, au messianisme, au millénarisme. Et donc euh, je comprends qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits qui nous permettent de relier ces anciens messages aux arrière-plans de notre actualité. Donc ça, c'est la première partie de mon troisième tome. Et la, la, la seconde partie de mon troisième tome, c'est quelques parties de mon enseignement, plus psychosociaux, psycho, où là, je relis les enseignements des anciens, tel que je l'ai décrit, aux enseignements que j'avais quand j'étais intervenant, avec maîtres de conférence sur ce genre de domaine-là. Là, on est plus dans quelque chose d'actualisé. Ok. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la franc-maçonnerie est très attaquée, alors qu'il y a certaines pistes qui nous emmènent vers les, vers les Templiers, qui auraient créé la franc-maçonnerie pour se venger, on va dire, pour aller vite. Donc, je sais pas, c'est, c'est, vachement confus parce que, en ce moment, il y a plein de gens qui utilisent le 666 et qui sont, euh, qui seraient francs-maçons et qui bossent pour, euh, cette espèce de, de cabale mondiale, là. Donc, oui. c'est, c'est, c'est, c'est, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Parce qu'on est tous perdus, en fait. <rire> Ben, il y a de quoi être perdu, il y a effectivement une inversion d'énormément de choses. Donc, le 666 a été inversé, donc énormément de gens n'en ont gardé que l'aspect ben, ben, chiffre de la bête, hein, négatif, satanique, etc. Et, et, et c'est exact, il y a donc toute une, une égrégore négative qui pèse, hein, qui tourne autour de ce chiffre-là, et donc certains l'utilisent. Alors tu parles des francs-maçons, euh, attention, prudence, hein, euh, évidemment, je pense que dans certains endroits de la franc-maçonnerie et certains degrés, on peut considérer que certains sont tombés dans l'ombre plutôt dans la lumière, mmh. mais euh, on ne peut évidemment pas mettre l'ensemble des de, de, de frères des francs-maçons là-dedans, parce qu'il y en a qui sont sincèrement en quête spirituelle. Donc là, moi, je n'ai pas de nom, euh, je ne sais pas qui est du côté mmh. de l'ombre du côté de la lumière, bien entendu. Il euh, a également évoqué la filiation possible entre maçonnerie et complier. Rien n'est certain. Effectivement, ça fait partie des hypothèses. Euh, certains francs-maçons le revendiquent, pas tous. Voilà. Il y en a ah oui. qui disent, bon, euh, euh, euh, euh, euh, moi j'ai des, des, des amis qui seront maçons. Et non, non, ça, on sait que ce sont des hypothèses, mais euh, on ne va pas forcément appuyer dessus. Donc, euh, non, je ne peux pas lever la confusion. Simplement, mm -hmm. oui, l'hypothèse tourne. Il y a effectivement, je pense, des éléments de ce que j'ai découvert que certaines loges ont dû découvrir également qui n'ont pas l'ensemble, pas sur les mêmes interprétations que celles que je fais. Euh, D'ailleurs, que notre président actuel va dans certains endroits qui sont des endroits de ce message sur la France. Donc Peut-être en a-t-il la connaissance, peut-être est-il poussé par le hasard, lui aussi, On n'en sais rien. Donc, en tout cas, oui, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de, de, de penser qu'il y a une connexion évidente entre ces anciens lieux et l'actualité, Maintenant, par qui, comment, pourquoi, non. là, encore une fois, beaucoup de choses me dépassent également. Oui, on peut imaginer aussi très très bien, comme l'Église d'ailleurs, que la franc-maçonnerie euh, eût été infiltrée et l'est encore. Hein, par ah, des ça, gens mal intentionnés qui peuvent trahir le, le message initial. Parce qu'au départ, la franc-maçonnerie, c'était des constructeurs, c'était assez magnifique. Tout à fait, je ne sais pas si tu as lu quelque part, il y a au XVIIIe siècle, me semble-t-il, le grand maître de la franc-maçonnerie allemande euh, qui a été amené à dissoudre euh, les francs-maçons en Allemagne parce qu'ils s'en rendaient compte qu'ils avaient été totalement infiltrés. Donc là c'est écrit, il y, a, il y a des écrits, c'est attesté. Donc, pour qu'un grand maître d'une euh, nation euh, soit amené à dissoudre l'ordre, donc euh, la franc-maçonnerie à l'époque, parce qu'il y avait trop de, de, de, de traîtres ou de gens qui infiltraient euh, la, la maçonnerie, donc bon, c'est évident qu'il y a eu une infiltration énorme, notamment par euh, un ordre qui s'appelait les, les, les Illuminés de Bavière, hein, euh, donc Adam Weistop, et donc là, c'est une référence bon, dans les milieux ésotériques, hein, tout le monde connaît, mais il faut fouiller. Ça, j'invite les auditeurs ouais, qui n'ont ouais. pas entendu parler de ça à aller se documenter là-dessus. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, euh, je parle dans tous les sens, mais c'est tellement riche. <rire> sur, sur le, il y a un truc important pour les pour les initiés. Tu me disais que le Graal symbolise l'union entre la connaissance, la conscience et l'amour, et que cette union est synonyme de présence divine au cœur de l'être humain. C'est énorme. Oui. Rajoutons aussi l'union entre le masculin et le féminin, en nous. Oui, le féminin sacré et tout ça. Ouais. Ouais, ouais. En, en nous et également entre hommes et femmes. Euh, oui, le, le, alors le Graal tel que je l'ai interprété de ce qui est dessiné sur la France et de ce que j'en ai également entendu, des bah, sociétés initiatiques qui sont assez proches de cette thématique-là, mais les Rose-Croix notamment, euh, oui, le, le, le Graal n'est pas du tout l'objet euh, symbolique qu'on voit dans Indiana Jones ou autre, le Graal est une référence à un cheminement intérieur, à un équilibre intérieur. Et, et d'ailleurs, si on va plus loin dans le sens de, du christianisme, c'est le même sens. D'ailleurs, l'interprétation que je donne à ce que je nomme la Croix des Rois, à, donc ça passe par les étapes du, du cheminement initiatique du Jésus des Évangiles. Jésus des Évangiles, évidemment discuter de son historicité, c'est un autre sujet, mais euh, ce que je décrypte de ce qui est écrit sur la France dans la Croix des Rois, à travers les, les lieux religieux, c'est exactement l'équivalent, mais en mode chrétien, donc en langage chrétien, euh, du cheminement intérieur, hein, la, la naissance, le baptême, euh, la transfiguration, euh, la passion, la mise au tombeau, on peut considérer là qu'il y a la référence au, au cheminement par rapport à l'ego, par rapport à l'âme, euh, la crucifixion, la, la souffrance de l'ego, la mise au tombeau de l'ego pour pouvoir arriver à la résurrection de ce un chrétien appelle la nouvelle naissance. Donc ça, on le trouve également dans le message de la croix des rois. Euh, c'est le sens véritable, mais, mais c'est époustouflant. C'est époustouflant parce que enfin, moi, autour de moi, il y a plein de gens qui sont dans cet état de mmh. quête, Enfin, tu vois. En quête de Graal, en fait. <rire> et on est, alors cette période, elle est extraordinaire, parce que c'est peut-être d'ailleurs pas je sais, pas un hasard que l'univers me permette de découvrir tout ça en ce moment, euh, parce que c'est quoi C'est un message que les anciens nous laissent pour comprendre où est le chemin de notre lumière intérieure et pour pouvoir remettre en cause qu'on a toujours cru, euh, ce que l'Église nous a appris, ce que les formations nous ont appris, pour ceux qui ont fait partie de ce genre de choses-là, donc, grâce à ces anciens messages, euh, il nous est possible de remettre en cause un certain nombre de vieilles croyances, y compris celle du Graal notamment, l'histoire de la coupe, etc., les évangiles. Et euh, alors, bon, moi, petit à petit, je m'intéressais pas vraiment à ça. Hein. Moi, je viens d'un milieu chrétien, catholique au départ, mais j'avais quitté tout ça depuis bien longtemps. Mais le fait de le retrouver, de m'intéresser aux aspects historiques, ça m'a ramené aux significations symboliques. Et là, j'ai fini par comprendre qu'à l'intérieur de notre culture, l'intérieur, que ce soit du christianisme ou des légendes du Graal, il y avait toutes les clés pour ce cheminement intérieur. Et ce cheminement intérieur, il est parfaitement d'actualité, parce que c'est la seule façon, selon moi, de pouvoir lutter contre les ombres qui commencent à nous entourer et, et pouvoir semer nos petites graines. D'abord, retrouver nos lumières intérieures, pour pouvoir ensuite retrouver cette, cette, cette joie d'agir dans la certitude et la confiance que... Ben on n'est pas là pour se tourner les pouces, on n'est pas là pour subir ce qui nous arrive, on est là pour retrouver une force intérieure, et le Graal, c'est ça. Le Graal, c'est ça. Le message des Templiers, c'est ça. Et c'est pas ils hein, étaient un ordre militaire, hein, des gens de, de, de foi et de courage. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, confiance, un courage, et brancher sur des dimensions d'un au-delà de nous. C'est magnifique. Et, et donc euh, la France aurait euh, en tant qu'entité, euh, je ne sais pas, aurait la même quête à fournir que, que nous Alors, c'est... Trouver son Graal Oui. Bon déjà, ce qu'ils ont... Le rôle fait, de la France. Oui, ce qu'ont fait les Templiers et les Rois, c'est inscrire symboliquement la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste sur le sol de France. Tu te rends compte et ça, ça a été fait au moment où ils se sont rendus compte, donc les Francs avaient pris Jérusalem, ils avaient pris la Terre Sainte, la première croisade, ils se sont rendus compte que militairement, ils n'allaient pas pouvoir tenir très longtemps. Donc, quelque part, se sont arrangés pour que symboliquement et énergétiquement, la nouvelle Jérusalem, celle de l'Apocalypse de Saint-Jean, soit transférée sur la France. Donc la France est porteuse d'une égrégore qui correspond à cette Jérusalem nouvelle. Euh, et donc évidemment le fait que ça ait soit été écrit sur la France par les rois et par les templiers ça a donné une charge symbolique à ce pays-là sauf qu'on retrouve dans un vieux texte biblique qui est le livre d'Abdias en français ou Obadiah si on fait référence à la Bible hébraïque et la France est citée euh, donc c'est un, un livre biblique, un livre d'un prophète, un prophète, hein, le prophète Obadiah euh, qui compte un seul chapitre et dans la traduction initiale, il est bien indiqué que bah, la délivrance finale, donc le grand retournement, hein, partira de ceux qui sont à Tsarfat. Tsarfat, c'est la France en hébreu. Donc ça, c'est écrit dans un vieux texte biblique, ce qui fait dire à un certain nombre de rabbins actuels, que la France est un pays excessivement important dans les temps dans notre époque et dans les temps proches à venir par rapport aux différents changements. Donc ça, ça se trouve dans un texte biblique. Évidemment, un certain nombre de personnes surfent sur ce texte-là pour donner à la France un rôle important. Et on le trouve également dans des écrits des théosophes du début du XXe siècle, notamment des gens comme Alice Bailey ou autres. Alors là, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, évidemment mais ce sont aussi des textes visionnaires, des textes prophétiques plus proches de nous, mais qui évoquent le rôle important de la France par rapport notamment à la naissance d'une nouvelle psychologie qui intègre justement les dimensions temporelles et les dimensions spirituelles. Et ça, c'est écrit également dans des textes reçus en canalisation, notamment par Alice Bailey. Euh, voilà, évidemment, un euh, personnage, un auteur assez controversé. Euh, là, chacun euh, se fera son idée en lisant, mais là aussi, on trouve euh, quelque chose de très important par rapport au rôle de la France. Donc, on met tout ça bout à bout, et effectivement, ben, la France est quand même en charge d'une responsabilité importante par rapport à, à tout ce qu'elle porte énergétiquement et symboliquement. Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu elle est à la hauteur spirituellement On dirait que tout part en cacahuète là. Donc... Euh... <rire> Euh, peut-être que ton message euh, devrait être entendu euh, au plus, quoi, parce qu'il euh, peut peut-être aider certains à, à, à dans réveiller. Le contenu, dans le contenu du message, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, de toute façon, il y a un passage par l'ombre. Qu'il oui. soit collectif ou qu'il soit individuel, oui. ça, dans les étapes de la Croix des Rois, il y, a, il y a cette souffrance, il y a la passion, il y a la mise au tombeau avant qu'il y ait résurrection. Pareil dans le message des Templiers, il y a des tas d'endroits où on démarre des abysses, on passe par la noirceur et le chemin vers la lumière passe nécessairement par l'ombre. Ça, tout le monde le sait, en psychologie, on le sait, dans le cheminement spirituel, on le sait, c est, c est, ça, c'est pas neuf. Donc, simplement, ayons le courage de nous dire que nous sommes en train d'être confrontés à l'ombre, que cette ombre extérieure nous amène à nous confronter à nos ombres intérieures et que peut-être le fait que ces messages ressortent aujourd'hui, ces vieux messages, moi, je suis juste le relais, nous invite à, à faire ce cheminement à travers nos ombres pour retrouver nos lumières. Super. Je vous invite pour en savoir plus là-dessus à aller sur la chaîne de Christophe Jean euh, sur YouTube, qui est passionnante. Euh, je, du coup, j'ai oublié le nom. C'est CJ aussi, oui, non can Canal CJ. Ah oui, <rire> c'est Canal. C... Voilà, c'est pas CJ oui, seulement. Canal CJ. Euh, vous tapez cette chaîne sur, sur euh, Canal+, sur Youtube, et vous allez vous régaler. Euh, tu, tu, parles, tu, tu parles aussi de l'importance de la nature. La nature Ouais. il m'a semblé euh, voir ça, oui. euh, la nature, la mère nature. Oui, alors, effectivement, là, on va, dans, dans certains lieux, là, c'est plutôt référent, d'ailleurs, aux celtes, hein, aux divinités celtes, euh, après bon, évidemment ce, ce, ces lieux qui sont en référence aux déesses de la nature mais surtout tous ces lieux nommés par les templiers sont des lieux dans la nature, il y a un ou deux euh, villages, des petits villages mais la plupart sont en pleine nature donc, simplement on va les trouver sur euh, le, le, le nom en fait le nom d'un lieu dit, c'est sur la carte d'état-major et euh, tous ces lieux là sont des lieux dans lesquels on est complètement entouré euh, de nature, de montagne, etc. Et euh, alors, est-ce que ça, c'est simplement l'idée de nous dire, vous sortez de la matérialité, vous vous reconnectez à, à, à la nature, à, vous mettez les pieds sur terre pour pouvoir reprendre contact avec ce que vous êtes et, et votre, lien avec, euh, votre lien terrestre, pour retrouver votre lien céleste Oui, sans doute. Oui. Mais en, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, bourlinguer, marcher, randonner dans tous ces lieux là. Et c'est effectivement le contact avec la nature qui m'a permis de, de faire silence à l'intérieur de moi pour me laisser imprégner des énergies de tous ces lieux. OK, et les, les cathédrales, tout ça, Reims, euh, Paris, est ce qu'il y a un lien euh... Alors Reims, euh, non, il y a juste un indicateur par rapport au rôle des rois capétiens. Mm -hmm. Notre-Dame de Paris n'est pas le lieu principal à Paris, c'est la Sainte-Chapelle qui est le lieu central des deux croix. Sainte-Chapelle ah. créée par Saint Louis Louis IX. Elle a été créée pour accueillir les reliques de la Passion, bon, la fameuse couronne d'épines. Alors bon, les reliques, on peut imaginer évidemment que à l'époque il y avait pas mal de, de faux. Mais bon, elles ont été vénérées, donc il y a, il y a quelque chose d'énergétique qui a été créé autour de ça. Donc là, la Sainte-Chapelle est le lieu central. Il y a la cathédrale de Bourges, la cathédrale d'Amiens, euh, le Mont-Saint-Michel, bien entendu, j'en ai parlé. Donc, euh, il y avait dans le temps la cathédrale de Terouane, mais qui a été rasée. Et ça a un sens hein, qu'elle ait été rasée, puisqu'elle doit correspondre à la traversée du désert. Donc, le, le hasard a fait que Charles Quint, à un moment, a rasé cette cathédrale. Aujourd'hui, quand on y va, c'est dans ma région d'origine, hein, il y a un lit de gravier, et, euh, et symboliquement, ça représente, à cet endroit-là, soit la traversée du désert par Moïse et les Hébreux, après la traversée de la mer Rouge, soit les 40 jours de Jésus au désert. Et c'est logique que ça se trouve à cet endroit-là, dans la succession des lieux. Et le lieu précédent, c'est la cathédrale de Saint-Omer, Saint-Omer, c'est le point de départ de la Croix des Rois, et tu n'ignores pas que le cofondateur des Templiers est Geoffroy de Saint-Omer. Donc Saint-Omer mmh. est une essentielle également, et la cathédrale de Saint-Omer est une cathédrale essentielle dans, dans ce paysage de la Croix des Rois. Ok, et donc le, le, le fameux trésor là, et ça rentre en jeu ou pas des Templiers. <rire> Alors, j'ai entendu un auteur belge qui prétendait avoir le trésor matériel des Templiers. Je ne m'intéresse pas au trésor matériel des Templiers. Avec ce que j'ai, moi, je considère que c'est leur trésor spirituel. Encore ouais. une fois, j'ai évidemment d'éléments factuels pour pouvoir prouver que ce sont bien eux qui l'ont fait et que cet enseignement est un véritable trésor de, de, de culture et d'enseignement. Non, bon, après, chacun en pense ce qu'il en veut. Quant au trésor matériel, il ne m'intéresse pas vraiment. Oui, mais c'est peut-être ce trésor-là, euh, spirituel, non, <rire> le non, fameux non. trésor, le secret. c'est celui, celui que l'univers m'a confié pour pouvoir le transmettre. Tu, tu m'as écrit qu'il existait depuis le Moyen-Âge un arrière-plan de philosophie politique qui refait surface aujourd'hui. Oui. Interpeller une opposition entre la gouvernance de type absolutiste et les principes de démocratie. Oui. Alors, dans ces deux messages, hein, donc, je parle depuis tout à l'heure, un message qui a été fait par les rois, donc, on nomme la Croix des rois, donc, les rois capétiens, hein, entre Louis VI et euh, Philippe IV, en gros, euh, et le deuxième par les Templiers. Et en fait, euh, ce que j'en interprète, c'est que ces deux messages sont à la fois complémentaires et opposés. Ils sont complémentaires en ce sens que le premier message donne un itinéraire chrétien, mais qu'il nous dit « ça suffit pas, à un moment il faut aller au-delà, il faut rentrer dans la profondeur des enseignements initiatiques traditionnels, et là commence le message des Templiers. » Et donc ça c'est la complémentarité. L'opposition elle est où Elle va être marquée par le fait que les Templiers ont été supprimés par volonté de Philippe Le ben, hein, Philippe IV, en fait… Euh, les rois ont voulu marquer le territoire de France euh, d'un symbole chrétien, parce qu'ils se sentaient euh, rois de droit divin, et euh, voulaient faire de la France, ils n'étaient de l'Église. Donc, quelque part, c'était pour eux une façon de marquer leur territoire, de marquer leur pouvoir, de marquer leur appartenance à la chrétienté, et à se vouloir, les, les, les, les rois absolus, euh, et, et, et, et du pouvoir, quelque part, de la lignée chrétienne. Les Templiers, eux, c'est un ordre euh, qui est un ordre fraternel, qui est composé de, de petites communautés, qui fonctionnent en réseau, qui ont leur autonomie euh, économique et qui ont un fonctionnement démocratique, c'est à dire que chacun a voix au chapitre, a la parole dans les réunions, et puis euh, ils élisent leur commandeur, euh, et, et de même, en même temps, sont nés les prémontrés et les cisterciens. Donc ce sont deux ordres religieux. Hein, montré c'est des chanoines, les cisterciens sont des moines et les templiers étaient donc des moines militaires. Ces trois ordres-là sont nés en même temps. Il y a des liens entre les personnages qui les ont créés. Pareil, ça se rentre dans les détails historiques. Mais ce sont trois groupements, trois ordres qui ont vraiment eu un développement exponentiel en l'espace d'une cinquantaine d'années. Les templiers, c'était jusqu'à 9000 commanderies en Europe. Les cisterciens, c'est énorme, et les prémontrés, euh, c'est 900 euh, monastères prémontrés. Et ces trois ordres avaient en commun de vouloir mettre en avant ce qu'on appelait la res publica christiana, c'est-à-dire ce sont les prémices de la République. Et ces trois ordres avaient ce même fonctionnement démocratique en interne. Sauf que leur développement a fait d'eux des puissances énormes, les Templiers sont devenus les banquiers des royaumes, ils avaient une puissance économique énorme pour des raisons fiscales et autres, passons là-dessus, mais la puissance de ces communautés est devenue telle que les rois capétiens se sont dit, là, on a une énorme concurrence par rapport à la façon dont on conçoit nous, la gouvernance de notre pays. Et donc, dans les raisons qui ont amené la suppression de l'ordre du temps, il y a aussi ça, il y a, euh, il y a une conception démocratique du fonctionnement il y a une élection ben, des commandeurs au niveau de chaque commanderie, des, des précepteurs au niveau national, du grand maître, tout ça fait par élection. Donc on était à l'opposé du fonctionnement de, de l'autisme royal. Donc là voilà, je pense que dans les éléments qui ont qui ont amené la suppression de l'ordre du Temple, il y a celui-là. Et c'est celui qu'on retrouve depuis la nuit des temps et qu'on retrouve encore aujourd'hui entre un gouvernement, un gouvernement. Qui a, cette crise sanitaire, une gestion tout à fait absolutiste, et puis bah, des tentatives en face de, de, de, de préserver un fonctionnement démocratique. Donc c'est le même débat de fond, c'est la même question philosophique de fond. Le malheur, c'est que dans l'histoire, c'est plutôt l'absolutisme qui a toujours fini par s'en sortir. Ou la responsabilité que nous avons, nous, peuple de France et individu, bah, de, de, de défendre bêtes et ongles nos visées démocratiques. Mm. Ce qui, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans, dans, dans plusieurs euh, textes euh, bibliques, euh, les hadiths du prophète de Mohammed et tout ça, euh, l'évangile de Saint Jean, il y a des choses qui se regroupent, enfin qui annoncent les mêmes choses. Oui, donc tout à fait. donc, donc ça, il y a une cohérence très... entre tous ces textes-là. Euh, ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans ces textes-là, il y a également des choses que je peux interpréter comme étant assez proche d'éléments me concernant personnellement. Donc là, on est dans des choses où ça se pose questionnement, évidemment, euh, mais tout cet ensemble-là montre qu'il euh, y a une espèce de tricotage là, de, de, de l'univers, euh, de, de, des choses qui sont au-delà de nous, euh, qui sont indiquées depuis très longtemps. Et moi, je suis une pièce de ce puzzle-là, je suis un petit grain de sable, euh, mais il semble que ce grain de sable-là également euh, fasse partie des choses qui ont été écrites, et tu viens de le dire, hein, à la fois dans les Hadiths, dans des éléments du Talmud, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, et, et ce qui est écrit sur la France correspond aussi. Hein. Donc euh, oui, c'est n'est pas nouveau, c'est très très étonnant. Comment peut-on accorder foi à ces textes visionnaires et prophétiques Moi, je ne sais pas la foi qu'on peut leur accorder, mais en tout cas, ça se vérifie, et c'est très très très questionnant. Ben oui, et puis euh, si tu veux, les, les Templiers nous ont posé une image de, de ces trois textes qui se réunissent en fait, de ces oui. trois, de ces trois sur la France. Oui. Ça veut dire quoi oui, Qu'on oui. va vers une unité d'une religion unique euh, Ou alors cas, une religion unique, je dirais une complémentarité, comprendre que euh, l'ensemble des philosophies par acte et des religions monothéistes ont un fond qui est un fond issus des mêmes racines, issus du même cheminement. Euh, et ben après, chaque religion a dérivé avec ses dogmes, avec ses interprétations euh, et les croyances qui, qui sont parties euh, souvent, d'ailleurs, par des transformations à volonté politique, hein, soit des gouvernants, soit, soit des, des responsables religieux. Mais euh, oui, ce que les Templiers nous disent, c'est ça. Hein. On, on sait qu'en Terre 5, ils ont eu des liens avec les Ismaéliens, on sait qu'ils ont des liens avec des rabbins juifs. L'histoire d'ailleurs parle d'un contact avec Rachid de Troyes, le grand rabbin juif et Hugues de Champagne, créateur des un peu des étudiés. Donc déjà, dès le départ de l'histoire des nous avons le plus grand rabbin d'Europe du moment, donc Troyes de Troyes. Et ce qui est dessiné sur la France, c'est véritablement donc l'étoile à la branche fait référence du l'islam, l'étoile à la branche référence évidemment au judaïsme, et la croix, fait référence au texte. Donc, ce que les Templiers ont écrit sur la France, c'est la capacité de ces trois religions, dans leur symbolisme, à marquer ce territoire. Et, alors, et étonnamment, c'est également ce que je reçois dans le livre euh, « Reçu en finalisation hein, », des mm. euh, messages pour ces trois religions, et un symbole qui, qui réunit ces, ces, ces trois symboles dont je viens de parler, mais le en le transformant. Donc, euh, voilà, ça, ça je le reçois par inspiration, hein, moi je sais que qui m'a été édité et ça correspond à ce que les Templiers ont écrit sur la France tu vois là il y a ah, un lien ouais, entre l'histoire, le passé et le c'est qui est très cohérent donc le message c'est euh, juif, musulmans, euh, chrétiens, il serait temps de vous tenir la main pour de bon, enfin ils se tiennent ceux qui sont élevés spirituellement euh, se tiennent déjà la main mais tout à fait, c'est Vous trouvez le sens profond euh, de vos textes de savoir dans vos textes faire le tri entre ce qui a été transformé pour des vocations politiques, de, de manipulation des peuples, ça c'est pas le grand, hein, la manipulation <rire> des peuples par, par l'information et la transformation de l'information, tu vois à quoi on fait référence hein, évidemment, <rire> et donc ça ça a commencé évidemment dans les textes religieux, donc il y a des nouvelles religions hein, qui sont sortir la religion deux de choses qu'on ne peut pas nommer, hein, les maladies modernes, <rire> et oui. des méthodes d'un bon, point, mais voilà, euh, toujours transformation des de, de textes. Donc l'appel il est là, c'est revenez à, à la source de vos textes, revenez à la signification initiatique profonde, au chemin intérieur, et remettez en cause les dogmes et les croyances sur lesquelles vous êtes partis. Et là il y a aussi tout le travail on va dire euh, psychologique, c'est comprenez la psyché humaine de, la, de cette plus moderne. Comprendre les pièges de l'ego, les pièges des croyances, euh, les choses dans lesquelles nos, nos, nos cerveaux nous ont amenés à, à ne pas vouloir écouter l'autre et à ne pas regarder nos complémentaires. Donc voilà, c'est sans doute ça le, le, le fond du message, il est là. Revenons à, au fond des choses, à la lumière intérieure et on se rendra compte que nous sommes tous complémentaires. Ouais, mais si on réussit à faire ça, ça peut être une puissance mondiale, phénoménale. C'est-à-dire que tout ce pouvoir sombre qui a nous, nous, nous a servi en ce moment ne pourra plus avoir de prise en fait. Mais c'est déjà le cas si on rend à l'intérieur de nous-mêmes oui. complémentaires nos forces opposées. Et à Bien partir sûr. du moment où en tant qu'individu nous avons rééquilibré, harmonisé l'ensemble de ces, ces forces du vivant qui se à l'intérieur de nous, le, les éléments extérieurs n'ont plus prise sur nous. On est connecté Merci. à notre voix, notre lumière. Et donc, si euh, de plus en plus d'individus font ce cheminement-là, eh bien, de petit, petit à petit, le bon espoir que cette minorité grandira et que euh, ça fera ses fruits, à la fois énergétiquement et, et dans les projets concrets que, que, qui vont en sortir. Mmh. Et, et d'ailleurs, ce que tu fais là, voilà, c'est cette radio, euh, les, les bouquins que j'écris, bon, ce sont nos, nos, nos petites contributions. Mais elle ben se oui. multiplie. Ben oui, oui. Donc ça, c'est très encourageant. Dans la bienveillance, toujours. Mais mm. c'est pour ça que moi, quand j'ai... Mais là, je vais m'y pencher. Mais bon, <rire> c'est tellement euh, puissant ce que tu racontes. C'est pour ça que j'avais appelé euh, Aux portes de l'extraordinaire, parce que je pense que nous y sommes. Et je pense que tu, tu nous ouvres une porte. Donc, euh, voilà, je vous encourage à, à être curieux avec euh, les bouquins de Christophe Jean. Euh, tu nous as parlé vite fait de ton bouquin où tu as eu des. Tu peux peut-être en parler encore un petit peu. Je veux pas te t'embêter longtemps, trop longtemps. Mais c'est oui, important je... ces ces visions. Enfin, fait, comment ça se passe En fait, tu écris automatiquement Alors c'est pas du tout des visions. C'est euh, je me suis réveillé. Donc quand j'étais ado, jeune adulte, j'ai écrit des poèmes comme ça. Tu sais, c'est des moments d'inspiration. Ça dure une heure ou deux. Ah, et là donc en 2016, je me suis réveillé une nuit, en pleine nuit, et puis ça s'est tombé comme ça. Donc ça me parlait dans le cerveau, et euh, donc oui, bref, voilà un, un poème qui me vient, comme quand j'étais jeune, youpi, une nouvelle inspiration. Sauf que là ça a duré pendant 6 heures de suite. Ah. Euh, C'était la première fois que ça m'arrivait. Et le lendemain rebelote, et le surlendemain rebelote. Donc plusieurs nuits de suite, il euh, y avait une voix dans ma tête hein, qui était très claire, donc bon, comme j'avais une formation de psy, je me suis demandé si j'étais en train de passer du mauvais côté du carrière. <rire> et bon, il donc appelé un certain nombre de personnes qui ont l'habitude de ce genre de phénomène, Ils ont dit non, non, t'inquiète pas, c'est juste de la canalisation, à toi de voir si tu continues ou pas. J'ai dit oui, voilà, j'ai dit oui, et donc ce phénomène a duré pendant trois mois et demi toutes les nuits toutes les nuits, et donc on est sorti un bouquin de, bon, qui fait à peu près 300 pages, hein, il y a une quarantaine de textes que j'ai reçus, où j'ai pas changé un mot, j'ai pas changé une virgule, c'est vraiment ce qui m'avait passé à, à travers la tête, à, qui m'était dicté. Et euh, au bout de quelques jours, d'ailleurs, on dialoguait, on dit « vous êtes sûr, j'écris ça ?»« et Oui, oui, oui, il a dit, écris ça. »« dit Bon, d'accord. Et, » euh, Et après trois mois et demi, il dit « c'est bon, nous on a terminé, tu te reposes. » Quand même, toutes les nuits, hein, c'était un peu fatigant cette affaire-là. Et euh, donc, je me suis posé deux, trois mois et j'ai rajouté 20 textes euh, un petit peu dans le même énergie, mais avec mes, mes propres euh, travaux, mes propres enseignements. Et donc voilà, ça c'est le... En fait, ce, on parle du... On a dit quatrième bouquin, mais c'est le premier. C'est celui avec lequel euh, toutes mes aventures vont démarrer. C'est ce, ce coup de pied aux fesses de l'univers, et a été comme ça. L'univers est venu chercher à travers cette, euh, ce processus d'écriture inspirée. C'est incroyable. <rire> attends, on bouge pas. On me demande de canal euh, la chaîne, donc c'est canal CJ sur ouais. YouTube. S-E-I-J-I. -I. Voilà. Comme le, ouais. le, le site web décide en bas, hein, défile en bas de l'écran. Et donc c'est la même orthographe que CJ, mais mettez canal CJ sur YouTube. Voilà, c'est ça. e i j i voilà. ouais. Et puis euh, n'hésitez pas à aller sur le site aussi de Christophe. Euh, qui est très très riche. <rire> ouais, donc en fait, c'est ce premier bouquin qui, qui t'a mis un coup de pied aux fesses, quoi. <rire> et c'est complètement lié à ce que tu as découvert après. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Complètement. Puisqu'il y a dans, dans ce bouquin-là, donc il y a un message qui est intitulé Message au fils de Jacob, il y a un message qui est au fils d'Ismaël, et un message au frère de Jésus. Donc euh, le titre de cette partie-là s'appelle Message aux gens des livres. Donc on a euh, des, des choses qui sont passées par mon par mon intermédiaire, hein, par mon cerveau, euh, qui sont destinées aux trois religions. Il y en a également destinées euh, aux, aux frères d'Orient, donc aux taoïstes, aux bouddhistes, etc. Ah Et il oui. y en a un qui est destiné aux fils de la veuve, donc aux francs-maçons. Donc euh, voilà, le, le, ce qui parlait à travers ma tête, euh, qui s'est nommé âme du monde, alors là... là Là, attention, moi, à un moment, quelqu'un qui était habitué à canaliser m'a dit « Mais est-ce que tu as pensé à demander à qui tu avais affaire ?» Là, de l'autre côté, il oh, ben Non, on a le droit, on peut demander à qui on a affaire. » Il dit « Mais bien sûr !» Et donc là, c'était très très clair. J'ai donc pris cette initiative, dit « Mais au fait, est-ce que vous pouvez vous présenter à qui ai-je affaire ?» Et j'ai eu une réponse très tranchante, vraiment très très brusque. C'est euh, « Je suis l'âme du monde, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Écris. » <rire> vraiment je le souvenir de l'énergie avec laquelle ça m'a été dit et donc du coup le bouquin s'appelle Message de l'âme du monde et, euh, et la deuxième partie donc Message aux gens des livres donc également c'est un titre qui m'a été dicté euh, parce qu'il parlait dans ma tête quoi voilà. Magnifique. Et depuis. Alors là, bon, ceux qui sont, ceux qui sont pas habitués à ce genre de phénomène, évidemment, pourront nous cataloguer comme schizophrène ou autre. Pourquoi pas? Je me suis longuement posé cette question. Non, non, je suis allé voir des psys, ils m'ont dit que tout allait bien. <rire> oui, <rire> et, voilà. et depuis, ils tu as, après, ce phénomène ne, ne s'est pas reproduit depuis? Non, pas du tout. Aujourd'hui, l'univers me parle par signe, par synchronicité, par... donc, j'ai une vie absolument magique. Euh, je rencontre des gens, voilà, ça, ça n'arrête pas, je fais des rencontres improbables, euh, de, de, bon, je les rencontre, je les raconte dans les livres, mais euh, voilà, le, le genre des gens qui ont été, donc des gens qui écrivent sur les Templiers par exemple, qui s'intéressent aux Templiers, je vais les rencontrer soit dans une petite église des Pyrénées, soit en Bretagne, et on va s'apercevoir que ces gens-là, eh ils étaient sur les mêmes bancs de fac que moi, les mêmes années donc on a fait les mêmes universités, sauf que je les rencontre à 1000 kilomètres de là, d'accord C'est tout à fait par hasard, alors mmh. c'est un, il y a deux, trois comme ça, mais j'ai des anecdotes à l'appel et, et ma vie est totalement magique, l'univers me parle comme ça et, et pousse mes intuitions, donc euh, comme je disais tout à l'heure, mon seul travail c'est de repérer qu'il y a une petite invitation à suivre le hasard et en suivant le hasard, en acceptant de lâcher prise, c'est tout bonnement magnifique, voilà. Ce qui m'a appris à faire confiance en la, à la vie. quoi C'est ça que, que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, Christophe vit dans son camion, alors il va chez des gens, chez plein de gens, hein, mais tu as tout lâché, en fait, et tu as fait complètement confiance à, en ton instinct et en ton intuition, en ton intuition. Et à ta oui. foi, peut-être Est-ce que tu as la foi Tu pas obligé de me répondre. J'avais hein. ben, euh, une foi, on va dire, un peu naïve, infantile, à mon époque... Euh, dans l'enfance et l'adolescence, j'étais pas mal branché dans les mouvements d'église, le scoutisme, le CFD, mais tout ça je l'ai quitté assez vite, quand j'avais 25 ans. Donc j'avais au fond de moi un intérêt pour la spiritualité, je méditais, je m'intéressais au Tao, donc j'avais au fond de moi quelque chose de, de lié à la dimension spirituelle, mais euh, quelque part en surface. Tout ça est venu euh, me redonner euh, confiance au fond, c'est-à-dire que j'ai expérimenté, dans le concret des choses, dans le concret de mon existence, combien l'univers nous ouvrait ses portes, nous faisait des cadeaux dès lors qu'on acceptait de se laisser porter, qu'on disait oui à la vie. Et donc là, maintenant, j'en ai une expérience tout à fait concrète, vécue. Et on peut appeler ça une foi, mais en termes de, c'est la confiance, une confiance absolue, parce qu'il ne m'arrive que des bonnes choses pour l'instant. Mais tu, tu as vaincu la peur, en fait. Alors après, je reste prudent par rapport à un certain nombre de choses, parce que voilà, ce que j'ai, comme je ne te donne pas tous les détails, mais il y a un certain nombre d'éléments qui méritent un peu de prudence par rapport au secret dont je suis dépositaire, mais je n'ai pas peur de ce qui peut advenir. Mmh. J'ai choisi hein, d'aller dans ces directions-là, certains pourraient appeler ça une mission de vie, hein, une mission d'âme, et... Je pense que les Templiers, c'était pareil. Ils faisaient un engagement, je choix. Ils étaient prêts à donner leur vie par rapport à leur engagement. Euh, bon, si possible, le, le plus tard possible. Mais en tout cas, je donne mon énergie et, et, et mon temps à, à tout ceci parce que, au fond de moi, je sais que ce sont les rails qui sont les miens. C'est extraordinaire. Bon, écoute, euh, tu nous ferais une petite conclusion si tu veux bien... On... Est-ce que je peux me permettre de, de te demander encore quelque chose sur sur la musique et sur les cathares Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que les cathares dans tout ça Et puis la, le rôle de la musique aussi, j'aimerais t'entendre là-dessus, si tu veux bien. Alors, <rire> les cathares, il y a un lien qui est très ténu, euh, qui existe. Donc on a des textes hein, de, de, de procès en excommunication, euh, notamment autour de la commanderie du Masdehu près de Perpignan, donc, on sait qu'il y a des, des familles cathares qui ont financé euh, cette commanderie templière, que les templiers ont protégé des cathares. Euh, D'ailleurs, la, la famille en question est la famille de Père Pertuse. Il se trouve que le château de Père Pertuse, le, le village qui est en bas, se trouve lui aussi à 666 km,6 de l'île de la Cité. <rire> euh, et que tout en bas de la, la croix des templiers, on se trouve au Pertus. Donc, il y a un certain nombre de logiques. Euh, alors en dehors de ça donc ça c'est les seules preuves historiques qu'on a d'un lien Qatar-Templier euh, donc je, je n'ai pas d'autres éléments si ce n'est effectivement par ce biais là on peut penser que Qatar et Templier sont complices dans la réalisation de ces deux œuvres euh, complices ou compères en tout cas euh, pour certains endroits on peut également considérer que compte tenu de l'enseignement euh, que je décrypte sur le message des Templiers, il y a un fond gnostique euh, qui est le fond qui correspond probablement à, à la doctrine Cathare. Donc là, sur le fond spirituel, sur la doctrine, euh, il y a des liens qui me paraissent assez évidents. aussi. Euh, donc voilà les, les deux directions. Sur la musique, ben, moi c'était mon, j'étais un guitariste, je chantais, j'étais fait de cœur. Donc euh, la musique est probablement l'espace le, qui c'était mon art. Hein, encore jouer là maintenant j'ai des, des, des soucis de doigts donc je ne peux plus jouer de musique mais euh, c'est par la musique que mes connexions sont restées vivantes voilà et euh, après depuis que je ne suis plus musicien elles sont de elles passent par les mots maintenant par les mots par la poésie par la recherche mais oui la, la musique est un, un vecteur d'élévation de, de, euh, qui m'a été essentiel et la, la musique la nature euh, tout ceci il y a un seul mot, en fait, qui doit réunir tout, quel que soit l'art, quel que soit le travail, c'est le mot conscience. Conscience en cœur. Mm -hmm. Que tu sois dans la danse, que tu sois dans la musique, que tu sois dans l'écriture, la poésie, le corps, le, le, la clé de tout, c'est la, la conscience. Et cette conscience qui nous ouvrira vers, vers le cœur. Faire les choses en conscience, c'est ça qui nous donne du courage, donc du cœur. Mm -hmm. En tout cas, ce qui, ce qui alimente le cœur, oui. Et le cœur donne le courage. Et c'est bien ça dont nous avons besoin le plus pour traverser cette période qui risque d'être encore un peu mouvementée. Oui, alors, écoute, pour, pour finir, si tu veux bien, voilà, ta, ta conclusion ou des conseils, ou je ne sais pas. Une... Oh non, je n'ai pas de conseils. Simplement, euh, voilà, parce que, tout ce que j'ai dans mes valises, là, toutes ces recherches, que ce soit en termes... De, de sciences humaines, hein, mon passé en psycho, en enseignement, tout ce qui est historique, ésotérique, ce bouquin reçu en, en canalisation, euh, ce sont simplement des petites graines. Donc, euh, moi, je suis très heureux d'avoir reçu ces petites graines, mais je ne peux qu'inviter les auditeurs à, à aller regarder un petit peu si l'une ou l'autre de ces petites graines pourrait être plantée dans leur jardin, dans leur cœur, dans leur conscience, hein, et à les diffuser. Évidemment, moi, au plus ce travail sera partagé, au plus il aura chance de porter ses fruits. Mais euh, voilà, que chacun se fasse le porte-flambeau du message des anciens. Comme moi, je n'en suis que le porte-flambeau. Hein. Je, je ne fais qu'un travail de, de compilation, de, de, de mettre tout ça en forme et le proposer, le partager en espérant que d'autres pourront en, en faire de même après. Bien écoute, je crois que ça, ça arrive au bon moment. Donc euh, oui, fais attention à toi quand même, parce que là tu, hein, tu touches des points euh, sensibles qui peuvent euh, réveiller la lumière, aider à la lumière à se révéler encore plus, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc euh, voilà, je me suis pas trompé en pressentant euh, cette invitation, parce que j'ai tout à fait conscience de la puissance de ton message, et je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Et merci à toi et, et comme tu le dis, hein, euh, l'heure est venue. Voilà, l'heure est venue aussi, maître. Aux portes de l'extraordinaire, l'heure est venue. Écoute, je vais euh, balancer mon générique de fin, et si tu veux bien dans cinq minutes, je te fais un petit je te rappelle pour te faire un petit coucou, pour te remercier. D'accord? Ok, à tout à l'heure. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir à tous, et sachez que pour les personnes qui sont arrivées trop tard, bien évidemment, vous pourrez euh, sur YouTube et sur Facebook euh, retrouver euh, l'émission en, en replay, comment on dit en français. En euh, rediffusion. <rire> Christophe Jean, au plaisir de te croiser en vrai. Et puis euh, sache que mon humble chaîne t'est ouverte, si tu as des choses à. Voilà. Euh, je, je vais parler de toi, Joël Vérin. Euh, qui est une femme extraordinaire, qui, qui a une chaîne sur YouTube qui, qui est très, très riche. Et je pense que tu vas l'interpeller. <rire> Joël, si tu es là, appelle-moi, je te filerai les coordonnées de Christophe. Merci, monsieur. Merci, et au plaisir de te rencontrer en réel. Si tu passes vers la Rochelle, hein. intérêt. Hein. Okay. <rire> à tout de suite, je te rappelle, dans cinq minutes. Merci beaucoup. Okay. Salut à tous et euh, on y va. Le message est passé. Salut Christophe.